Oui, euh, bonjour. En ce moment, nous sommes euh, sur, la semaine, euh, sur la semaine bleue et euh, avec les personnes âgées, très heureuse d'être parmi eux. Je suis madame Malakililiane, je suis conseillère municipale de, de, de la majorité et euh, c'est avec plaisir que je suis avec euh, les personnes âgées, les, disons les seniors, et que nous allons honorer avec euh, succès et donc euh, je remercie M. Fon baptiste et sa globalité avec sa municipalité et les, euh, M. Suzanne euh, du CCAS qui a bien voulu avec son équipe organiser cette petite fête pour la, les personnes âgées, la semaine bleue. Je suis Amélie Cassis, le responsable de l'hôtel Rotabas. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le club de, les différents clubs de troisième âge de Sainte-Anne et je remercie au nom de mon équipe la municipalité d'abord et les clubs d'avoir accepté l'invitation pour la journée bleue de Sainte-Anne. Bonjour, je m'appelle Denise Aglaz je, je participe à la semaine bleue, je fais partie de l'association Cadence et Tradition qui, qui est basée à Douville. Je ne suis pas encore dans l'âge comme vous le désirez mais je m'imprègne déjà et je suis contente d'être là aujourd'hui alors mes chers collègues pensez-y, bonne journée oui. bonjour, ici Yves 3 troisième adjoint au maire responsable pour l'éducation petite enfance, restauration et transport scolaire aujourd'hui je suis là puisqu'on honore les personnes âgées et en tant qu'élu en dehors de ma délégation je, suis, je tiens à venir soutenir ces personnes âgées. On a fait une manifestation pour eux et on essaie d'ailleurs, je m'occupe en ce moment de la distribution d'eau remplie de citernes et on va toujours vers les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On ne fait plus un point fixe, ce qu'on préfère c'est distribuer en premier dans les personnes qui ont besoin. Donc aujourd'hui c'est un aboutissement, c'est la fête, mais il faudra continuer toute l'année de s'occuper des personnes âgées. Merci.